Bonjour chère Balance, voici vos prévisions pour la semaine du 9 au 15 mars 2020. Vous allez remarquer euh, cette semaine qu'il n'y a pas de préambule, il n'y a pas de prévision générale qui concerne tous les signes, mais plutôt des prévisions personnalisées à vous, chère Balance. Euh, J'ai pris cette décision après avoir lancé un petit sondage euh, pour savoir quelle serait votre préférence. Et j'ai compris que la préférence serait plutôt pour des prévisions personnalisées. Donc, cette vidéo va vous concerner seul, vous, chère Balance. Donc, ça va concerner seulement euh, les prévisions personnalisées à vous. Donc, durant la période de rétrogradation de Mercure dans votre sixième maison la dernière semaine, vous étiez focalisé sur arranger vos affaires qui auraient été suspendues soit pour manque du temps ou une simple négligence de votre part. La structure de votre horaire et votre quotidien étaient aussi en révision. Vous auriez établi des stratégies et des plans pour gérer bien votre temps et pouvoir accomplir toutes vos responsabilités, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Et maintenant, avec la pleine lune, les choses seront plus claires pour vous. Et avec Mercure, qui recommence son transit direct mardi, vous allez être capable de mettre en pratique les stratégies et les plans que vous auriez établis. Mercure est maintenant dans votre cinquième maison, dans le verso, jusqu'au 16 mars. Alors profitez de son énergie intellectuelle dans cette maison des amours et du plaisir ainsi que de la créativité. C'est une semaine durant laquelle vous pourriez papillonner et séduire de manière imaginative, vous aurez un esprit joueur et très vif et vous serez attiré par les personnes qui auraient un esprit pareil. Votre créativité intellectuelle au niveau du vocabulaire et des mots sera aussi en éveil et cette créativité vous aidera à gérer certaines situations tendues qui pourraient s'imposer. Toutes les activités d'écriture comme la littérature, le journalisme et la poésie seront favorisées par ce passage de Mercure dans cette cinquième maison. Le soleil continue à transiter dans votre sixième maison, dans les poissons, jusqu'au 20 mars. Si vous aviez négligé votre santé et bien-être dernièrement, il faut absolument visiter votre médecin et prendre soin de votre santé pour que vous puissiez être en bonne forme pour les changements qui s'en viennent quand Saturne va entrer dans votre cinquième maison. Vénus dans votre huitième maison va vous aider beaucoup si vous étiez en processus d'appliquer pour une aide financière que ce soit en provenance d'une institution financière, du gouvernement, pour un prêt bancaire ou une simple demande de subvention d'études ou quelque chose comme ça. Passons maintenant aux prévisions quotidiennes. Lundi pour le Québec et lundi mardi AM pour l'Europe, la lune sera dans la Vierge, dans votre douzième maison. La semaine commence avec une journée délicate durant laquelle vous devriez éviter toutes sortes de confrontations, de conflits ou de, euh, de, euh, éviter de vous impliquer dans des situations tendues qui risque, risqueraient d'escalader. Si possible, aussi reportez toute décision ou discussion ou réunion cruciale aux prochaines journées car elles seront fantastiques. Je parle de mardi et mercredi pour le Québec, mardi PM, mercredi et jeudi, jeudi AM pour l'Europe. La Lune sera dans votre signe, dans la balance. Les plus chanceux seront vous, Gémeaux et Verseaux, et les moins chanceux, les Scorpions. Donc, euh, durant cette période, la Lune sera dans votre signe. Et Vénus est dans votre huitième maison. Vous offre un pouvoir accru de négociation et vous serez capable de convaincre les plus obstinés des gens. De plus, la Lune vous offre ce beau magnétisme personnel et un optimisme contagieux. Les énergies de cette période pourraient vous apporter des nouvelles intéressantes et des conversations stimulantes. Votre routine quotidienne pourrait prendre des directions inattendues. Jeudi et vendredi pour le Québec, et jeudi PM, vendredi et samedi AM pour l'Europe. La Lune sera dans le scorpion, votre deuxième maison. Les plus chanceux seront scorpions, Cancer, poissons, et les moins chanceux sont les sagittaires. Et vous, vous êtes ici, chère Balance. Donc, la Lune est dans votre deuxième maison, une période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 Dimanche et lundi, pour l'Europe, la Lune sera dans le Sagittaire, votre troisième maison. Les plus chanceux seront Sagittaire, Lion, Bélier, les moins chanceux les Capricornes. Et vous, vous êtes ici, chère Balance. Donc, la Lune est dans votre troisième maison. Cette fin de semaine pourrait prendre une direction excitante. Vous apprendrez de nouvelles choses et rencontrerez de nouvelles personnes. C'est le bon moment pour se faire des amis, d'horizons différents du vôtre. La socialisation est favorisée en raison de vos idées stimulantes et de, vo de votre sens d'humour. Mercure, dans votre cinquième maison, vous offre un bel esprit intellectuel qui fait attirer les gens vers vous et les fait graviter autour de vous. Profitez de cette belle fin de semaine c'est tout ce que j'ai pour vous, chère Balance. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle manière de présenter les prévisions. Commentez, donnez-moi votre avis, aimez et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.